Fuck Salut les geeks! Salut à tous. Salut à tous. <rire> hey, made in Japan de retour. Bah voilà. Hey, c'est la classe. Hey, T'as vu ça? Eh, hey, premier délire. On y va? Voilà. Tout de suite. On, on premier là. délire. Voilà. Ensemble. Sunao Starkan, voilà. On a tous perdu alors. Alors ce que je répète, le principe de, de Madine in Japan, donc on voit des vidéos hilarantes du Japon C'est ça. Moi j'ai vu les images, j'ai monté les images, par contre Starkan et Sunao n'ont pas vu les images. Non, non pas alors, du tout. Et là déjà alors... ça part mal. Mais... Alors ça, a si un, dans le cul. <rire> ça, si je me rappelle normalement c'est un, bah, un ouais. Batsu game. Tout à fait. Ça. Ouais. Donc en fait si vous voulez, le principe c'est qu'il y a une équipe de 4-5 personnes, personnes qui ne doivent pas rire. J'ai mal. Et en fait, là en fait il y a deux groupes de, de comédiens qui vont faire des épreuves. Et ça, c'est la pire des épreuves qu'ils vont jouer en fait. Ils vont mettre du gaz dans le cul. Ah non Ah, ah horrible, horrible, horrible Déjà, c'est horrible. c'est dégueulasse <rire> <rire> oh, vont devoir, Ils vont devoir faire un bras de fer. Et le premier qui pète. En T'as fait, perdu quoi. Ah, mais c'est dégueulasse <rire> ah, Déjà, le fait d'introduire du gaz dans le cul, déjà. T'as pas ah, peur de. Oh, Regarde l'autre là, il, le gueule. Attention sur ton Oh putain <rire> Ay, direct. Oh putain la vache Ah mais c'est horrible oh, <rires> oh la gueule Excuse-moi de Matsumoto, rire Matso-Moto Naga-Nana Wala-Nini Danaka Bing ah, oui. Oh ça fait ah, mal ça fait Allez c'est reparti pour une autre dose de, de, de, de gaz Il faudra se faire ça à la maison Ah non Oh la gueule des mecs quand même Regarde lui Oh putain et pour préciser, c'est des comédiens hein, qui font ça. Vrai. C'est vraiment du gaz qui est vraiment mis dans leur truc. Hein. Oui, c'est vraiment du gaz aussi. Ouais. Allez, c'est parti. C'est reparti pour une deuxième round. <rire> <rire> Les deux. <rire> hey, mais ça doit être affreux pour eux. Hein. <rire> Eh mais ça ouais. doit être trop ouais. affreux quoi. En plus nous on s'amuse à le faire aussi, euh, des, des Paco Games comme ça là, Des Batsu -so Games. Bats -so -game. on s'amuse à les faire mais pas autant qu'eux quoi. Franchement eux ils ont, ils ont un délire, franchement. Euh... Et ça, euh, euh... voilà, quand même, voilà, l'histoire bien. Et Doc, euh, ça c'est euh, une fois par an, c'est ça Voilà, hein ils le font une fois par an, vous pouvez les retrouver euh, facilement sur internet en tapant Batsu -so game justement. Donc bon c'était bah... le premier délire, voilà. On passe au deuxième C'est hein. tout à fait au ouais, deuxième. C'est pas mal. Et on va toujours rester le premier dans délire, les fesses. Pas... Délire de fesses, ce Mad -in Japan 6. Funny Funny hein. Alors le principe va en fait, être de répondre à des questions. Ouais. Euh, le premier qui va mal répondre, en fait, hein. non seulement il se reçoit un coup, déjà, c'est pas ça le pire. C'est quoi Vous vu, il gueule En fait, il y a une, en fait, y a une ah personne non. derrière eux. A chaque fois qu'il répond mal, le mec, il se rapproche le fur et à mesure jusqu'à avoir la tête dans le cul. Ah, ah C'est horrible, horrible. <rire> Il commence à, à ah, gerber là, c'est ça <rire> C'est ce qu'on entend. Hein. Ouais, ouais. Allez. Oh une nouvelle question, il faut donner des réponses. Ah, gueule! Ah, la gueule! Ah, oui, il a une gueule déjà il oui, à la base. Ouais, ça, ça elle, fait elle, peur, il hein, quand même. Allez, je suis qu'il a, quoi. Non, c'est vous plaît C'est ce que c'est démarqué, <rire> hein. <rire> hein <rire> <rire> mais moi, je suis là. Et l'autre, que... <rire> il, à... ah, il, oh, <rire> il est mort de rire. Et c'est ça, il y a plus, de se tripote les couilles, quoi. Il les bernes. Pilote qui est assis, il regarde. Genre. Tu vas te bouffer eh mon cul, <rire> tu vas voir la couleur de mon cul! <rire> non, mais, eh, mais t'imagines toi? Le mec il a la ch... <rire> Ah! Quelle saison? What? Ouais, ça passe. C'est la mort subite quoi en gros quoi! C'est un peu ça quoi! Il est abruti mec! Tu es vraiment. Oh, oh. Il rigole mais il... il... <rire> ah, il... <rire> il... Eh, mais t'imagines le mec qui... Il... Le mec est euh, accroupi comme ça qui va lui bouffer le cul en fait Il va être content le mec L'autre <rire> il est, est mort de merde C'est quoi C'est Matsumoto ça non, mais non Il faut donner des membres <rire> des Beatles Paul McCartney Ouais. Après je sais pas <rire> Je ne donne jamais. Il <rire> y ah, John Lennon, c'est tout <rire> Oh ah non, non. Elodie, il, il, il laisse une vieille caisse, ça serait trop marrant <rire> Elodie, il est fort de rire Fin du jeu! Oh putain! Oh ah, mais non! Oh ah, mais c'est con! Quoi eh mais ces japonais ils sont tarés quand même! Hein. Ils ont vraiment. Ils ont ah, des problèmes de avec ouais. tous les Maddies de Japan! <rire> oh putain! vraiment! Eh, délire ouais. numéro 3 les gars! <rire> bon délire numéro 2 quand même! Ah ouais, franchement, ouais. Pas, pas, pas J'avoue! Alors, euh, ça va être quoi maintenant? Yuma! Yuma! Oh non! Alors, le principe? Vous connaissez tous ce principe de je te tiens, tu oui, me tiens par la manchette. Ouais. Voilà. Ah oui. Le premier de nous deux qui rira, qui aura une tapette. Ah oui, le petit ah, vieux, il est vieux mort de faire est... Les... rire. Forcément. Il ne tue pas ouais, de mais comment, le... tu... <rire> comment il peut rire le Non mais la, la seule grimace qu'il va faire, quoi, elle est mortelle, quoi. Le petit vieux il voilà Le petit vieux il. Aïe. Allez vas-y, tiens le choc là. Tiens le choc quoi. Ouais. Oh les grimaces quoi J'aime les grimaces Là ça y est, il commence à craquer. Il a deux doigts de craquer. Il a l'air au Il a franchement! Il était pas loin, il lui restait 10 secondes à tenir quand même! Mais c'est chaud quoi! Comment veux-tu tenir devant ça toi? C'est pas c'est juste pas possible! Même moi j'aime mal le. C'est franchement j'adore! Délire numéro 3! Délire numéro 4! Dernier délire de ce Madden Japan 6! Spécial dédicace l'image! hein joli! T'es le ou je télé. Oh non Donc là le principe... Alors c'est pareil on revient sur un batsu game Et en fait euh, là c'est le batsu game où ils étaient à l'école donc c'est un très vieux batsu game Ouais Et en fait là ils sont en cours d'anglais D'accord Eh bah c'est celui qui s'est fait bouffer le cul là Qui euh, a mis la tête dans le cul justement <rire> Out ah, Vas-y il faut, il faut que tu traduises parce que euh, l'anglais je connais pas en fait, là, il, il, il a dit, il a dit les noms des, des participants qui ont rigolé. Ah ouais, ils lui ont dit ouais, out, mais quoi. Ça, ça avoué, non mais Ah ouais, le mec qui, euh, qui ouais. fait de l'anglais là. Ouais. Aujourd'hui, je réponds, une... je peux répondre à une question. Euh, Most, je sais pas est ce que tu veux dire. Une le... question. Tu sais, gars si tu prononces l'anglais en fait, tu sais, si tu te trompes, tu vas te faire charrier quand même. Fais gaffe. Allez, oh, Alors, désolé, vous voyez est qualité des images, mais c'est des vieilles images aussi. Hein. Ouais, ouais, là, bah, oui, oui, ben. Et Antonel voulait montrer parce que c'est un grand classique. Alors par exemple, Marco Polo voyage à Venise, de Venise à Pékin. Il n'arrive pas à dire Venise en anglais. Mais. Euh... Que je voulais le dire. Bah, normalement, il y en a un autre là, mais euh, pas. J'aime pas parce que on de a tout à faire. Bad il y en a un plein, nouveau là. Il y en a plein de nouveaux. Ah, il faut qu'on se les se les mate, quatre. Hein, ouais. Parce que je suis sûr qu'on peut, peut, prendre des séquences, des mais... mettre. Ouais, je crois que le, le mieux, c'est quand quand il, ouais, il fait ten, ten, ten, ten, ouais, ten, le, ten, ten, ten, je crois, que c'est le mieux. ouais. Le je mieux, c'est juste pas possible. quoi. Tu peux pas t'arrêter de rigoler quoi. non, mais parce que. Voilà, Made et en in Japan maintenant oh publicité, ah bah, publicité, bah, voilà, Ça c'est un, un classique du Made in Japan, publicité Parce qu'ils ont des publicités, Starken, des publicités mais des complètement délires ah, Et un délire. en de ce sont des publicités pour une boisson Non Oh oui Non <rire> Non C'est quoi leur délire Ah ouais, non, non. Voilà enfin. Deuxième pub parce que rien pour vous <rire> Non mais attends, mais c'est une pute pour, euh, pour un coup tout <rire> non mais c'est cool C'est quoi le doulure C'est Mon hein. dieu oh, On oh. va s'en servir pour couper Bah voilà bah, vous... ah. Bon Made in Japan, bon Made in Japan numéro 6 voilà. Bah merci, merci à déjà, vous déjà un à Gros bisous à la prochaine Salut les geeks What the fuck?